Les vêtements, le chat, voilà. Je crois que j'ai tout. Maintenant, pour les photos. Hmm, si je veux de belles photos de rue ou juste taper un selfie devant un beau paysage pour faire croire que j'ai eu ma meilleure vie, je vais prendre... Non, celui-là. Bon, alors, tu t'es demandé, c'est quoi tous ces appareils Lequel choisir ou comment les utiliser Eh bien bouge pas, je t'explique tout ça dans un instant. C'est parti. Salut toi. D'abord, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Du moins, autant que c'était possible de le faire. Bienvenue en 2021. Qui je l'espère nous réservera de meilleures choses et surtout nous permettra de créer à nouveau avec moins de restrictions pour tous. À Québec on est mal parti, on est reparti pour un mois de confinement total avec couvre -feu. Si tu débarques sur la chaîne, je suis Jordan Doré, photographe français qui a immigré à Montréal. Et je partage mes meilleures astuces tutos pour la photo et bien d'autres projets que je te laisse découvrir par toi-même sur ma chaîne. Si tu n'as pas ce qui plaint trop, tu l'auras deviné, on va parler des différents appareils photo. Leur utilité propre à chacun et pourquoi en choisir un plutôt qu'un autre. Une vidéo qui sera bien utile autant pour ceux qui souhaitent démarrer la photo ils ne savent pas trop vers qui ou quoi se tourner. Je suis là que ceux qui veulent découvrir la différence de ces appareils. On va donc voir les 4 caméras qu'on retrouve et utilise le plus aujourd'hui. Tu peux d'ailleurs retrouver toutes les références de ces appareils dans la description. L'appareil dit compact. Comme son nom l'indique, il est fait pour être petit, léger, donc peu encombrant. C'est souvent celui qu'on va utiliser pour son côté facile à transporter, en vacances ou en soirée, ou encore pour faire des photos souvenirs rapides, pas prise de tête avec les paramètres, que les gens mettent souvent en mode automatique. Fais <coughs> pas ben ça, c'est le démon. S'ils ne permettent pas d'exploiter toutes les techniques possibles en photo, certains de ces appareils, ceux qui sont sortis il y a par exemple environ 5-6 ans, par exemple, permettent de faire des photos tout de même de bonne qualité et ont même des fonctions bien pratiques comme le transfert Wifi. Et les compacts ont généralement pour particularité d'avoir un objectif fixe qui ne se change donc pas, mais sont toutefois pour la plupart dotés d'un zoom aussi. Certains possesseurs dont j'ai fait partie les utilisent également pour leurs fonctions vidéo. qui se sont bien développés ces derniers temps et en font des outils agréables pour par exemple vloguer facilement et rapidement. Alors les points positifs. Léger, facile à transporter, simple à utiliser car amateur friendly. Les points négatifs. Pas de possibilité de changer l'objectif. Limité en termes d'options poussées et peut facilement se perdre dans un déménagement. Rip Canon G7X Mark II. Les DCLR. Les DCL quoi Bon ok, plus connu comme... Les, réflexes. Les DCLR aussi nommés réflexes, car possédant un miroir à l'intérieur qui va refléter la lumière provenant de l'objectif vers le viseur optique, ce qui va te permettre de voir en direct à travers ton objectif et donc avoir un aperçu exact et précis de ce que tu photographies. C'est par ailleurs avec ce type d'appareil que j'ai commencé et longtemps fait de la photo. Plus précisément avec ce Canon 60D, il m'a bien bien servi. Comme tu peux le voir, ils sont plus imposants et donc forcément plus lourds. Ils sont utilisés par de nombreux professionnels, car ils offrent en fait de nombreuses options avancées et complètes. De plus, il existe déjà une grande variété d'objectifs disponibles et qui sont interchangeables. Qui élargit le champ des possibilités et de la créativité. Les points positifs objectifs interchangeables, un flou d'arrière-plan de meilleure qualité, la richesse des fonctions proposées, une qualité de définition de l'image généralement plus grande que celle des compacts, une gestion du bruit photo mieux gérée. Les points négatifs le poids souvent lourd et fatigue donc plus vite la tenue de l'appareil, combrant pour une utilisation quotidienne et forcément moins discret. Les hybrides ou mirrorless. Alors là c'est la catégorie la plus récente au niveau des appareils photo qui va combiner certaines caractéristiques des appareils qu'on vient juste de voir. On les retrouve le plus souvent dans une taille plus petite qu'un réflexe car à noter ils n'ont pas de miroir à l'intérieur. Les hybrides sont dotés en fait d'une technologie qui est récente et qui permet d'avoir un viseur cette fois-ci électronique, et un écran qui retransmet ce que ton objectif perçoit. C'est donc un peu la version compacte du reflex si tu préfères, mais avec des objectifs interchangeables. Mon appareil principal aujourd'hui en est d'ailleurs un, c'est le Sony A7III et c'est avec ça que je filme en ce moment. Point positif, plus compact et léger pour une qualité tout aussi professionnelle, une technologie souvent plus avancée que les réflexes. autant d'options personnalisables si ce n'est plus que dans un réflexe, et une bonne réactivité au niveau de l'autofocus et du déclenchement. Point négatif, l'ergonomie ne peut pas plaire à tout le monde, trop d'options, on risque de s'y perdre surtout quand on est débutant. Alors pourquoi j'ai remplacé mon réflexe par un hybride En plus d'avoir tout de même fait bien bien son temps, mon Canon 60D acheté d'occasion, était loin d'être léger pour quelqu'un qui, comme moi, voulait avoir son appareil tout le temps sur lui et qu'elle allait l'utiliser très très très souvent. Un gros appareil comme ça, tu ajoutes 2-3 objectifs, quelques accessoires et franchement ça commence à vraiment bien poser au bout de quelques heures. J'avais donc besoin d'un appareil plus léger et tant qu'à faire, plus optimisé dans sa structure électronique comme la vitesse de l'autofocus et disons-le, je suis quelqu'un aussi qui, outrageusement pour certains, regarde très peu dans le viseur, ça m'arrive mais c'est très rare. Je regarde plutôt l'écran donc le fait que le viseur soit électronique ne dérange pas tant. La Dernière catégorie. L'argentique. Alors on parle ici plus de photographie argentique que d'appareil argentique, car cela va concerner le procédé de développement des photos. Si tu es né dans les années 90 ou avant, tu te souviens sûrement avoir vu quelqu'un ou toi-même utiliser ces appareils où l'on mettait des pellicules. On a ensuite faire développer ce qui s'appelle les négatifs dans le laboratoire photo pour avoir quelques jours ou semaines plus tard le résultat. Donc pour simplifier, c'est donc ce principe-là dont il est question ici. Tu as un nombre de poses de photos bien définies, sur ton film que tu peux prendre. Donc un droit à l'erreur qui est vraiment moindre. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient un petit peu ces derniers temps, la photo argentique chez les photographes, et c'est ce aussi dans quoi je me suis récemment lancé, pour avoir quelque chose qui me semble plus organique, quelque chose auquel on aura moins le réflexe, de se dire qu'on va changer ça ou modifier ça en post-traitement. On va donc plus réfléchir à la prise de vue, à notre scène et à notre composition avant d'enclencher. Point positif, possibilité d'avoir du très bon matériel pour un prix raisonnable, une bonne école pour optimiser ses photos à la prise de vue. Point négatif, impossible de changer de film en cours de route. Il faut un budget qui n'est pas négligeable pour acheter et faire développer ses photos en ce moment. La lenteur du processus de développement en Argentine qui fait que tu n'auras pas les résultats tout de suite. Voilà il existe encore bien d'autres types d'appareils dont je pourrais te parler, comme les Polaroids, qui sont je pense aujourd'hui connus d'un peu près tout le monde, également certains téléphones portables, qui aujourd'hui font des photos vraiment propres. J'ai plutôt décidé de me pencher à te faire découvrir les principales catégories, qui pour moi te font vivre la pleine expérience de la photographie. Alors, lequel choisir Personnellement, j'ai choisi le meilleur appareil qui correspond aux attentes et besoins que j'ai dans mes projets professionnels ou personnels, et qui sont aussi mes goûts personnels, mais ça ne sera pas forcément les mêmes que pour toi, c'est pour ça que tu es la seule personne qui puisse choisir pour toi-même. Et surtout ce que tu souhaites en faire au final. Donc avec ces informations là, tu devrais déjà y voir vraiment plus clair vers quel chemin te diriger. Il y a bien entendu encore quelques notions à prendre en compte, comme par exemple la taille du capteur que tu souhaites prendre, un APS-C, moyen format ou plein format. Ça c'est des notions qu'on verra dans une prochaine vidéo, c'est promis. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, tu connais le bon move à faire, tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui je suis certain vous t'intéressez. Départ à destination de Saturne. Embarquement immédiat, porte 42. Eh bien apparemment c'est à moi. Prends soin de toi. à la prochaine.